Comme chaque année, le cinéma nous a gâtés. Mais plus particulièrement cette année, j'ai l'impression au delà de nous gâter, il y avait un peu quelque chose à nous prouver. Je n'irai pas simplement en disant que le cinéma était riche, que le cinéma était ambitieux, qu'il a cherché à nous emporter dans des univers fous, denses, renversants, nous a touchés avec des émotions souvent à fleur de peau, captant la sensibilité de l'humain dans sa plus prime puissance ou sa plus grande justesse dramatique. Je dirais plus radicalement que le voyage fut enrichissant mais surtout éclectique. Parce que nous n'avons pas simplement compris une nouvelle fois que le cinéma était un art fantastique. Peut-être même l'un de ceux qui parvient le plus facilement à se réinventer. Cela, on le sait déjà. Mais nous avons compris ensemble une nouvelle fois que le cinéma nous rassemble, nous passionne, nous emporte et nous tourmente, pour le meilleur, parfois pour le pire, mais toujours avec cette idée et cette sensation folle de comprendre énormément de choses en un temps finalement assez court. 2022 fut une année où le cinéma a voulu nous enrichir plus radicalement que jamais. Comme pour nous rappeler que même s'il y a eu une année 2020 et 2021 compliquée, il n'en a pas pour autant oublié qu'il est capable de se réinventer pour nous faire ressentir constamment de nouvelles choses. 2022 a vu beaucoup de choses passer dans ces salles. Et au milieu de ça, je crois qu'il y avait encore de la nostalgie cette année. Cette année, nous avons tout vu. Nous avons vu les mythes d'un temps semblant presque ancien revenir sur le devant de la scène et ne pas uniquement faire figure d'ombre en arrière-plan mais carrément voler la vedette aux plus grandes sagas et aux héros les plus modernes qui soient. Nous avons vu des personnages que nous pensions enterrer refaire surface devant nous, comme pour nous rappeler que même si le temps avance, ces héros restent ancrés dans notre époque, dans notre société, dans notre mentalité, et dans notre manière de voir et de comprendre un art où ils sont des figures importantes. Certaines sagas sont venues pointer le bout de leur nez, des sagas que nous connaissons un peu par cœur pour certaines, mais également certaines qui voulaient revenir depuis longtemps sur le devant de la scène, comme un écho d'une lointaine époque, où les auteurs voulaient nous emporter dans leur univers, quitte à laisser totalement libre cours à leur imagination. Nous avons revu des auteurs qui n'avaient pas offert de long-métrage au 7e art depuis plusieurs années, rappelant que même si le temps passe encore une fois, il reste là et surtout il reste maître d'une manière et d'une logique de concevoir et de mettre en forme un art qu'il maîtrise et qui les fascine. En un mot comme en mille, il est évident que 2022 a voulu nous apporter beaucoup et les cinéastes qui en sont les maîtres d'œuvre aussi. Même si cette année peut ressembler à beaucoup d'autres, j'ai trouvé qu'elle avait une grande richesse qui m'a personnellement beaucoup touché. Cette année 2022 m'a fait du bien cinématographiquement parlant. Dans le sens où même si l'on sent que le cinéma change, que les mentalités ne cherchent plus à regarder un film de la même manière, et que certainement il faudra apprendre à regarder et pour certains malheureusement consommer le cinéma d'une autre manière, je n'en reste pas moins persuadé que malgré tout cela, le 7ème art avance dans le bon sens. Certes, notamment en France, il va falloir revoir certains modèles économiques. Et surtout, comprendre que l'on ne regarde plus le cinéma comme à l'aube des années 2000. Mais je suis persuadé que les spectateurs vont avancer dans le bon sens, vont accepter certains changements et certaines nouvelles manières de voir des films pour finalement aller dans la meilleure direction possible, celle où le cinéma avancera et les salles avec lui. Certes, il laissera sans le moindre doute certaines personnes un peu perdues sur son passage, mais pour autant, il n'en demeurera pas moins toujours aussi attrayant, toujours aussi fascinant. Est toujours aussi exaltant pour la plus grande majorité, et c'est dans ce sens-là que j'envisage l'année à venir, et je pense profondément que le 7e art restera avant tout un art, et que même si son prix semble de plus en plus le rendre inaccessible, il trouvera toujours un moyen de vous atteindre et de vous toucher. Et c'est sur cette note plus que positive, je l'espère, que j'introduis donc cette semaine de top et de flop, et que je retrouve demain pour commencer cela.